Allô, ich Geneviève ich bin eine osteopathin aus Sud-Frankreich. Je suis très heureuse de venir vous proposer à la WSO une formation sur les troubles de la fertilité. C'est une formation qui se compose de deux séminaires. Un séminaire en septembre 2019, principalement concernant les troubles de la fertilité chez les femmes, que ce soit les examens classiquement proposés et la prise en charge médicale, mais bien sûr aussi l'apport de l'ostéopathie, les tests et techniques spécifiques, ainsi que les compléments qui peuvent aider les femmes. Et un deuxième séminaire qui a lieu au mois de mars 2020, où on traitera principalement des troubles de la fertilité chez l'homme, pareil, d'un point de vue médical et aussi d'un point de vue ostéopathique, ainsi que les techniques spécifiques internes chez l'homme et chez la femme. Je suis très heureuse de, de vous retrouver peut-être prochainement lors d'un séminaire.